Oula. Y Il y aurait-il un incendie sur le périph' Putain Non, c'était pire Remets-toi bien mon pauvre Voilà une drôle de façon de commencer la semaine Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end Vous êtes prêts pour celle qui arrive euh, Dites-moi un petit peu là, ce que vous avez fait ce week-end, cette semaine, ce que vous prévoyez semaine plutôt tranquille il me semble pour moi au programme Et puis voilà, let's go euh, Vous avez dû l'entendre dans la vidéo de la semaine dernière Il va falloir que vous partagiez en masse et que vous vous abonniez beaucoup et que vous regardiez beaucoup pour que gagne beaucoup d'argent pour changer de micro parce que là il y a des passages où <rire> il montre un peu de signe de faiblesse pépère j'ai besoin de vous punaise vous êtes mes mécènes là. il y a encore quelque chose là ça a dû taper je pense Ça taper. <rire> Ils sont là, les pompiers. On Ils sont là, les Ah, pas, les gars? Monsieur, monsieur, monsieur. Là, on est obligé, d'accord? Ça pas mal. Hein. Quelle affaire mes amis, on ne saura jamais le vrai du faux. Toujours est-il que c'est un bonhomme en, en trois roues, qu'on a retrouvé, donc son scout était sur la gauche. Euh, lui il était à droite là-bas, sur le côté, là, devant ma moto à moi. Et euh, a priori ça serait fait couper la route, le, le scout n'était pas explosé, donc effectivement ça se tient. Il a dû se faire couper la route, et il a dû coucher le véhicule je pense, euh, où... Il n'a pas tapé les plots à gauche parce que l'avant du scout est nickel. Il ne s'est pas fait percuter parce qu'il n'y a pas de gros impact. Il a dû se faire couper la priorité de la droite là. Et euh, il a dû coucher le scout euh, voilà, en ayant peur à mon avis. Mais bon. On va quand même pouvoir en tirer une morale de tout cela. Don't drink and drive. Ça, ça s'applique pas forcément là mais c'est toujours bon de le retenir pompiers, police, alors par contre les pompiers déjà, sans déconner hein. c'est un métier exceptionnel, les pompiers et les premiers secours mais il y a deux personnes, on était, je sais pas euh, à la fin, devait être une dizaine, il y en a deux qui ont passé un coup de fil ils sont, ils ont passé une demi-heure chacun l'un avec le 18, l'autre avec le SAMU les mecs étaient infoutus de comprendre ce qu'on leur racontait, alors que c'était très clair tu vois, c'était un croisement avant un tunnel que tout le monde connaît en Ile-de-France il a fallu leur préciser, 40 minutes où on était, c'est quand même lunaire et euh, après les pompiers je pense qu'ils nous ont envoyé les jeunes stagiaires les mecs sont allés à deux à l'heure, bien bonne prise en charge et tout hein. mais à deux à l'heure le chef d'escadron je vois comment on dit il était pas stressé quoi. l'autre il avait c'est les côtes a priori il avait que les côtes le scooteriste bon, ouais, j'espère que tu vas te remettre mon œuf. Là, c'est dur hein. j'ai aidé hein. j'ai porté ses pieds pour le mettre dans la coquille là est prêt prêt t'inquiète je suis un premier secours moi je demandais au policier j'ai demandé si c'était son premier accident il me dit qu'il m'a dit qu'il qu venait tout juste d'un accident le mec qui doit faire ça toute la nuit ouais, décidément là euh, en deux jours de moto deux accidents euh, pas pas pour moi heureusement il y a une espèce de climat d'insécurité qui règne La prochaine fois tu réfléchis avant de traverser mon pote un moment que c'était rouge Ouh. c'est indécent j'adore en plus ça calme tout le monde tout le monde est bien calme pour une fois au feu rouge 70 ici c'est pas 50 pile pas comme ça c'est hyper dangereux Il oui, encore un truc là. Oh non c'est un dépannage. Décidément les nuits sont mouvementées. Oh non mais c'est dépannage après police donc il y a eu infraction. On peut pas voir ce qui se passe, on est trop loin. C'est trop sombre. Allez, fin de semaine, déjà on est mercredi, ça y est, j'ai fini ma semaine. Ça fait plaisir, enfin en vrai. En vrai, je bosse aux Zenith ce week-end, donc euh, pas vraiment, mais... Ça fait toujours plaisir, on rentre avec le périph, alors là, c'est... Top of the smoke. Pourquoi ils avancent pas, là, tous mais Le périph, hein Mais bon, il y a un mec en panne par semaine à cette sortie. En parlant de panne, je vais aller faire le plein parce que ça me pend au nez. Je pas mal de déplacements à faire. Je peux toujours pas utiliser le SV parce que j'ai commandé une, une plaque, mais je l'ai pas Il faut que je change la plaque et mat. J'ai paumé. Et euh, en parlant de SV et de Suzuki, j'ai une. Arrête ah ouais, mon frère. J'ai une super proposition de vidéo là. Donc euh, j'attends que ça se concrétise et je vous en parle, mais. Si ça se fait, c'est énorme. Essayez de deviner en commentaire ce que je vous réserve, ce que je vous prépare. C'est impossible que vous trouviez. Impossible. Non. Non. 98, non. Je pense, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Voilà, au moins, c'est au moins, c'est réglé. Je vais me tromper ça fonctionne encore heureux. allez on est tranquille pour le week-end les boules de powermite 98 mais là il n'y avait pas le choix Et bah gapté qui me laissait passer dans sa, euh, sa Clio là. J'ai même pas fait gaffe c'était une Clio d'ailleurs c'était pas bien gros comme voiture. Bon je suis off mais je vais au ciné. Je vais voir euh, les choses simples avec Lambert Wilson. Ça a l'air bien ce film. On va peut-être trouver mieux comme endroit pour discuter euh, à coudé comme ça là. Châtillon, le cinéma de Châtillon, toujours 92 mais sud. Coup dur! Vraiment, il que je m'occupe de cette chaîne. Évidemment, c'est la faute de la chaîne, hein, pas la mienne. Bon ça y est on entre à Châtillon, maintenant faut trouver le ciné quoi. Bon. On n'allait pas au cinéma de Châtillon. Ils sont fermés sans vous le dire. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau comme on appelle ça. Les boules. C'est bizarre que cette rue elle soit en quatre voies deux dans chaque sens de circulation mais avec une ligne de tram entre la première et la deuxième et non entre la deuxième et la troisième de façon à ce qu'il y en ait deux de chaque côté il y en a une puis trois c'est très bizarre je sais pas ce qui a justifié une telle installation c'est ça l'INSEE Non je peux pas le croire c'est immonde c'est un truc des années 70 alors que j'aime bien les années 70 mais ça ça fait immonde non je peux pas le croire la véritable adresse de l'INSEE s'inscrit maintenant. Allez Ça me fingera toujours ça les gens qui sont sincères sur le périph' à 50 à l'heure, ça me. Ça me fait mal, j'ai mal. Alors non seulement il téléphone en scooter, mais en plus de ça il part avec la lui carrément. Un champion. Mais arrête de forcer putain Et oui mes amis de quoi sont faits les camions de nos jours De bois Ni plus ni moins C'est des calèches géantes Des camions de méga cochon Ah ça ils ont refait des lignes Bon ref mais le mec voit pas que ça tourne quoi Je ce bruit, qui c'est qui a comme un ouf là. C'est le scout. L'homme le plus détesté de la route, c'est Max. Ah ouais. C'est pas moi, salut un... Oh t'inquiète <rires> Qu'est-ce que tu veux que je te dise mon ref Qu'est-ce que tu veux que je te dise Pas stressé pour un sou la personne là Bon bah du coup pas rancunier le type Je vais au cinéma ce soir je veux mon film. Alors, c'est pas celui que je devais aller voir cet après-midi. Euh, là, c'est le Empire of the Light. C'est celui avec lequel j'ai confondu le dernier Spielberg. Voilà. C'est celui-là que je voulais aller voir à l'origine. Sur les projectionnistes, une projectionniste et un projectionniste en Angleterre. Une jeune, une vieille, enfin vieille, non. Une femme adulte euh, blanche et un jeune homme noir qui souffrent tous les deux de leur situation. Et ça a l'air palpitant. C'est bizarre du coup, parce que le Sydney où je vais, il est pas loin du boulot. Donc un soir où je bosse pas, je prends la route du boulot à peu près à une heure où euh, je pourrais bosser. Je suis mazo. Ça roule hein, à cette heure-là, c'est très confort. Hein. Ça fait plaisir, c'est rare d'en profiter dans ces conditions-là. Paris, Paris, Paris... Il me manque déjà une barre alors j'ai fait le plein cette nuit et donc j'ai tendance à me gourmandiser C'est celui-là fou je me gare. je viens de prendre une claquine oh la vache ah, Sam Mendes euh, très gros très gros film Olivia Coleman euh, dans le rôle principal le rôle principal masculin c'est euh, Michael, Michael Ward Michael ouais, Ward pareil ça prend très bien ah, Joe Magic j'ai encore un cheveux qui me rentre dans la bouche Ah oui, mais parce que ça me fait arriver Porte de Versailles là. Ouais, Je suis complètement perdu. Enfin, je suis perdu. Non. Je... je, je ne me localisais pas, je savais pas où j'étais. En deux mots, c'est un film sur d'une part la dépression et d'autre part la, le racisme en Angleterre dans les années 80. Quoi. Et sur le fait que l'amour n'a pas d'âge aussi. Sans trop en dire. Si t'es heureuse, je suis heureux. Ah, ça y est, ils ont enlevé le gauche-droite. Là, j'avais pas fait gaffe. C'est tout droit, tout chousse maintenant. Ça va nous éviter bien des déboires. Incroyable, il est passé entre les plots du tram quoi. Il a coupé les deux sens de circulation. Oh la météo, quel plaisir! Je retourne au ciné, je vais pas me geler les fesses avec un pantalon trempé, moi c'est bien. Ouais, ça rigole pas travail sec je suis venu faire mon footing là tout à l'heure à 3h du matin soit cette nuit 10 km je peux vous assurer que l'avenue me paraissait beaucoup plus longue oh la vache interminable et bah je vais mettre bien, bien bien à l'heure c'est bon ça Mais que pour le divertissement que je suis capable de m'organiser incroyable Et bien voilà. Tout est bien qui finit bien. Très bon petit film. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un film de Jennifer... Euh, avec Karine Viard et... Euh... C'est assez touchant, c'est sur un... Un gars de milieu populaire qui euh, veut faire médecine, qui est pas bien classé au concours et qui doit choisir une autre spécialité, qui est obligé de devenir sage-femme et, euh, et qui le cache un peu à sa famille. Euh... Allez mon pote. Et donc il le cache à sa famille un peu par honte et par, euh, par incompréhension quoi. Différence de, de caractère, et euh, mais la, la chance qu'il a dans tout ça, c'est qu'il tombe sur euh, un connard en scout et sur un, une ponte. Il est pris en charge, ça euh, un maître de stage. C'est une, une ponte de la. Alors, il y a un terme pour le, les gens qui pour la discipline sage-femme. J'ai pas retenu mais il tombe sur une pente de la discipline et qui va lui transmettre la passion et lui interdire de rougir du métier quoi, c'est hyper touchant, hyper bien je connais pas du tout la réalisatrice, mais c'est bien foutu ouais, Sinon dans un autre registre, je devais aller au Zénith tout à l'heure pour faire le merch de Tamino et je suis annulé parce que euh, le gars a laissé en tout et pour tout 30 t-shirts à vendre donc autant me dire qu'on va pas avoir besoin d'être une équipe complète Incroyable, les artistes, ils ont vraiment du mal à jauger entre ceux qui nous laissent 2000 t-shirts alors qu'on va en vendre 300 et ceux qui en qui 30 c'est vraiment dur de comprendre Mais bon, repos et puis en forme de main quoi ça tombe bien Différence de valeur, c'est ça le mot que je cherchais, pas caractère valeur Il le dit pas par différence, par honte et différence de valeur Mais... Rassurez-vous, ça évolue. Il y a un travail là-dessus aussi. Il peut choisir une file per perle là ou pas. Ah oh, les riches avec des grosses voitures, c'est catastrophique. Hein. Plus vieillissent en plus. Je pense que ça va tomber sévère cette nuit. Enfin dans la soirée là, la pluie à mon avis, ça va pas rigoler. Allez vas-y. Oh. Un peu quand même. Hein. Pas la seconde non plus. Mais vraiment sympa le nouveau logo d'Asia je trouve. Ça n'est plus ni moins que la marque écrite, le nom de la marque écrite tel quel, mais... j'aime bien. L'enfer, ces trucs. L'enfer. Ouais, ben, bah, il n'y aura pas eu à attendre ce soir. Mon dieu, c'est de la grêle. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. Bon, dernière journée ouvrée de la semaine, mes amis. Euh, je refile une nouvelle fois au ciné parce que je suis un petit rat des salles obscures Et après Zénith pour FKJ Je ne connais pas du tout, je vais essayer de vous faire quelques images aussi, un peu comme d'hab C'est un joyeux bazar toutes ces histoires quand même Ça dirait que ça dure repos des plombes Ouais oh, ça a changé ça, c'est longtemps que je t'ai pas passé dehors en corona et monté en gamme bon on aura quand même eu rendez vous avec la tour eiffel on retombe sur nos pattes malgré l'arrêt de la kiné tu vois ouais, ils auraient dû échanger les casques là ils sont pas raccord c'est dommage J'étais en train de me dire que le Sénat n'était pas hyper protégé au vu de la période et à la fois ça fait vraiment une enceinte euh, forteresse un peu imprenable donc ils sont tranquilles quoi. Mmh, un plaisir. Oh, Trois royal incroyable et bien c'est hyper conceptuel, c'est un film qui s'appelle La Montagne que j'ai vu avec euh, Deux et avec Thomas Salvador, que je ne connaissais pas et Louise Bourgoin, que j'ai mis du temps à reconnaître ancienne, ancienne, entre autres excellente comédienne et entre autres ancienne Miss Météo chez Canal et voilà c'est un, un ingénieur euh, parisien qui a une réunion à la montagne qui tombe amoureux de la montagne et, euh, euh, et je vous laisse le voir pour la suite c'est très particulier, j'adore enfin je sais pas je sais pas si j'adore ou si ça m'a perturbé. Toujours est-il qu'on en ressort pas indifférent. Maintenant direction de Zénith. En théorie c'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit le Zénith. Bien malin de s'entasser sur une seule voie là. Le cinéma, les trois Luxembourg, à côté du jardin du Luxembourg. C'est un petit ciné indépendant dans Paris, c'est super charmant. Vas-y, beau gosse. Imbécile. Hop, hop, hop, mais c'est là où je vais, moi. Je tourne non, pas trop longtemps. Deux minutes d'avance. Une journée réglée au poil de fesses, n'est-ce pas de service monsieur et dame ouais tu te tranquille c'est bien passé j'ai faim j'ai pas mangé depuis ce matin je repars sous la flotte j'ai touché le pneu d'une voiture là arrière le d'une voiture avec mon pied ils veulent pas euh, là à l'instant ça a fait relever le sélecteur de vitesse je n'ai pas du mal parce que j'ai pas de chaussures de moto mais là la... la pointe est quand même un peu renforcée heureusement j'avais pas des petites baskets pourries de ville parce que là je pense que je me retournais un doigt de pied quoi. je suis affamé c'est horrible j'avais peur du froid mais ça va en vrai il y a juste un peu de flotte quoi Mais alors je suis à. Fa. Méo Pouh 4x4 Bentley c'est pas souvent Noctilien déjà, il est vraiment tard Je me suis mis un faux départ tout seul Je ne saurais l'expliquer Elle a l'air contente écoutez tout le monde, merci beaucoup d'avoir passé euh, la semaine avec moi de nouveau euh, bah je vous souhaite euh, un bon week-end, une bonne nuit une bonne journée, un bon bon après, une bonne semaine selon et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine tout simplement